bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo des tests produits aujourd'hui je découvre avec vous l'enregistreur vocal que j'ai choisi sur amazon hgpt -E le dictaphone numérique que j'ai choisi comme je vous avais dit avant c'est en tant qu'amateur il existe de des choix sur le marché qui, évidemment, est, ils sont appropriés pour les professionnels. Cette description il est euh, plutôt adressée aux amateurs qui veulent commencer comme moi avec un tout petit enregistreur à un, un, super, un super prix, vraiment. Donc euh, voilà, on va d'abord, tout d'abord déballer le produit et après euh, on va faire la révision du produit, d'accord Donc euh, on commence. Et le produit, euh, il est arrivé en vraiment en bon état, euh, bien emballé, et rien à dire, comme toujours avec un maçon. Euh, et on va, voilà, c'est vraiment bien ferme la, la boîte. Voilà, qu'est-ce qu'il y a ici? Bon, déjà on trouve euh, l'enregistreur, le mode d'emploi. Hmm. En touchant, c'est déjà pas mal. C'est solide. solide. C'est un registreur que je, je m'avais documenté un peu sur internet. J'ai appris ma, pas mal des choses, hein. donc euh, j'espère que, que aussi avant d'acheter, vous, vous allez vous renseigner euh, pour savoir bien qu'est-ce que vous avez besoin. Peut-être vous pensez que vous êtes amateur, et, par exemple pour enregistrer des bruits dans la nature, ou, ou, je ne sais pas si vous êtes euh, des, des joueurs euh, de musique. Euh, Peut-être vous avez besoin des autres des autres produits. Euh, moi je l'avais acheté plutôt euh, pour enregistrer mes idées et aussi pour euh, les interviews, interviews que je fais à différentes personnes euh, pour les projets euh, des bricolages que, que si je fais dans, dans la chaîne. Donc euh, voilà, c'est vraiment un bon poids. Ici euh, on trouve aussi un câble USB. Ça va ici. Très bien. Ça, c'est pour charger le l'enregistreur. Après, on a l'option de faire la lecture de l'enregistreur directement sur un euh, centre Donc, euh, c'est pour ça qu'on a, on a cette jack ici, la prise. Voilà, il y a aussi, je ne sais pas si vous arrivez à, à voir, voilà, on a ici l'endroit pour la, la carte SD, on peut le mettre en on. voilà, surtout j'avais choisi l'enregistreur le, pour sa simplicité, vous voyez, il n'y a pas de tout partout, des boutons, je voulais quelque chose de simple. Donc, euh, voilà. Ça, c'est la, la première aperçue. Le et mode d'emploi que j'ai reçu, c'est en anglais. Particulièrement, ça ne me pose pas de soucis. Mais, si vous avez besoin de le mode d'emploi en français, il est disponible, le, le vendeur, il le met à disposition. Il faut envoyer un, un email. Euh, si jamais, en tout cas, euh, vous avez besoin des... Des renseignements des questions par rapport à, à, à le mode d'emploi moi je suis disponible vous posez la question vous savez ici mes, mes coordonnées ma chaîne youtube et euh, donc voilà comme je vous disais avant c'est très intéressant de voir le produit comme il est donc euh, maintenant je, je m'approche un peu pour vais je montrer bien les, les boutons voilà voilà donc euh, on a l'entrée le, pour le chargeur attention que le chargeur normalement il est prévu pour charger avec euh, l'ordinateur dans le manuel d'utilisateur il conseille d'utiliser un ici il indique un un chargeur adaptateur de 5 volts à 500 mA qui okay. n'est pas in inclus dans cette euh, dans cette sappelle cette dans cette paquet euh, dans ces colis mais euh, normalement comme je vous disais c'est c'est euh, justement pour charger avec l'ordinateur d'accord c'est pour ça qu'il est prévu le le fil que je vous avais montré avant voilà. et après vous mettez cette partie là dans l'ordinateur d'accord bon allez, on a le bouton pour, pour allumer et le bouton pour euh, retourner dans les menus on voit aussi la les slots pour SD. 1, 2, 3 secondes et en pressionnant sur ce bouton noir on ouvre tous les menus. Avec les boutons rouges on peut enregistrer. Et pendant on a le MP3 ouvert on peut choisir les, les options et avec les touches à côté double flèche on peut se déplacer pour les options, pour les différentes options et choisir par exemple des fonctions comme le mode de lecture. Par exemple, on peut choisir répéter. Si vous ne voulez pas répéter et vous, fou... vous voulez plutôt choisir un autre mode de lecture, vous le choisissez avec la touche noire. Et vous revenez en arrière avec... vous voulez plutôt choisir un autre mode de lecture, vous les choisissez avec la touche noire. Et vous revenez en arrière avec la touche menu. Vous vous déplacez entre les menus avec les touches de double flèche. Ici, le menu définir, ça fonctionne comme configuration. Là-bas, vous pouvez changer toutes vos préférences, par exemple le langage. Aussi, vous pouvez choisir la façon d'enregistrer. Pour revenir en arrière, vous touchez la touche Menu, M avec le petit chargeur de, de portable, regardez bien qu'elle soit évidemment la même prise mais sinon n'importe quel euh, transformateur chargeur portable va vous servir parce que le port c'est un usb de l'autre côté. Et voilà c'est très simple et je vous invite à regarder la description en bas et merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin.